Un jour, l'humain est né. Un jour, cet humain aura deux ans. Ensuite, cet humain aura cinq ans. Ensuite, 12 ans. À 12-13 ans, cet humain aura peut-être déjà réellement aimé. Mais il y a peu de chance. Parce que l'amour, le vrai amour, il est dur à trouver. Mais une fois trouvé, il sera là jusqu'à la mort, voire après la mort. Et cet amour sera sans mensonge, avec de la friction, de la joie, de l'entraide. L'amour n'existe pas sans friction. Il lui faut des étincelles pour que le feu prenne à jamais. Ouais. Parce que la flamme de l'amour ne s'éteindra jamais une fois allumée. -même. Même si on essaie de l'étouffer, de l'arroser, ou toute autre façon d'éteindre des flammes. Parce que la flamme de l'amour, c'est la plus puissante. Restera toujours à L'amour est dur à trouver. Mais une fois trouvé, il ne restera pas toujours. L'amour, ce n'est pas un sentiment comme les autres. C'est aussi une émotion, d'une certaine façon. On peut penser que l'amour de nos jours, c'est impossible. Mais, c'est possible. La journée que tu rencontreras la bonne personne, tu seras du premier coup. Le truc pour savoir, c'est que tu as aimé cette personne-là plus que n'importe qui ou n'importe quoi. En gros, tu vas l'aimer plus que toi-même. Tu seras jaloux ou jalouse, ça c'est sûr et certain. Puis aussi, tu qui sont brisés à cause d'autres histoires auparavant, ou qu'est-ce qu'elle a vécu, ou quoi que ce soit. Dans la plupart des cas, la bonne personne te ressemblera jusqu'à un certain point. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez beaucoup de choses que vous aimez, les deux, qui sont pareilles. Et surtout, la bonne personne t'aimera aussi, et quand même assez vite. Ça dépend de l'état qu'elle était quand tu l'as rencontré la première fois, s'il était déprimé ou quoi que ce soit. Et aussi, ça dépend de beaucoup d'autres choses. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut réellement décrire ou donner une image. Ou encore quelque chose sans magie. Moi-même, je peux pas décrire l'amour. L'amour, c'est ce que le plus fort dans l'univers est passé l'univers. Rien peut détruire le véritable amour. Rien. En tout cas, d'après moi, c'est la meilleure description de l'amour. Peu de d'après moi, j'ai trouvé la bonne personne pour pouvoir ai du premier coup. Après l'avoir vu, j'ai décidé d'aller lui parler. On euh, a commencé à faire des choses ensemble plus tard. On commencé à en faire de plus en plus. J'ai appris à la connaître beaucoup. Euh, j'ai remarqué que c'est la seule personne qui a autant de points communs avec moi en termes de goût, en général, puis certaines autres affaires. Ensuite, elle a fini par m'avouer qu'elle m'aimait aussi. Et aussi, on se dit tout, malgré le fait qu'on ne se sent pas encore ensemble. On se mange jamais, on se dit vraiment tout. Mais d'après moi, c'est la bonne personne. Alors, je vais l'aimer jusqu'à ma mort, voire après ma mort, si je peux encore. Parce que mon instinct me dit un jour, cette pomme là, là c'est la bonne. Et si elle écoute cette vidéo là, je tiens à lui dire, j'étais. Et si vous aussi vous aimez quelqu'un, dites-lui, peu importe qu ce qui arrive après, même si elle te rejette et elle veut rien savoir de toi, ça veut juste dire que c'est pas la bonne pour toi. Bref, si tu es d'accord avec moi pour dire que l'amour ça se décrit pas, ça se vit, tu peux t'abonner, partager, mettre un j'aime, donner ton avis en commentaire, me laisser des commentaires, bref, à ici.